On a fait top bien. Salut Youtube, comment tu vas Tu vois cette game, elle a mal commencé parce que j'avais un livreur. Je vais la gagner. D'une simplicité. Les gars, est il y a est y des parachutes C'est pas des parachutes. Je suis sûr que même lui il savait pas chat. Je fais que perdre mes armes, c'est l'enfer. J'ai une cible pour la frappe aérienne. Ouais ah, ta gueule C'est marrant que ce point rouge soit exactement au niveau du corps, non Parce que lui, les gars, c'était pas un gros sournois. Mais genre le sournois par excellence, tu vois. Merci Habib pour les 70 subgifts. C'est énorme, gros. Merci beaucoup. La coupe de cheveux Qu'est-ce qu'il fait, les gars Vous pensez Fucking... T'es qu'une merde Je suis un peu comme Mike Jordan gros Je leur mets une dernière danse au mec hein. The last dance Easy, man. Il a pris Phantom avec une Asval. L'ordure, les gars. Je m'attendais pas à ce qu'il se revive déjà, tu vois. Donoscope, le mec doit pleurer. Oh, bah ben ça. Vote de mun sur le corps. Hein. Oh. Oupsie, man. Je sais plus si je devais la faire. Waouh. Ils sont compliqués, mes lobbies, les gars. Tous, ils campent avec des sortes d'armes en feu. C'est comme ça qu'on balance un stuff, frérot. Il va gagner, il l'a annoncé sur YouTube. C'est vrai, hein, frérot. Je vais pas mentir, quand même. C'est du pillage. 32 000 balles, c'est pas mal, les gars. C'est... On aime bien. Joli mec. J'ai peur. Mais mec, tu, tu veux pas t'avancer et arrêter de, de garder la ligne comme ça Tu vois bien que j'ai un bouclier et que je recule le mec est un psychopathe sur vos l l voudra... Il continue hein Je <rire> Heureusement que je vous ai promis que j'allais gagner les gars. Aucun ne se tire dessus. Les gars, je crois que cet enfant de pute, il est parti. Oh putain, merci. Ah, elle lui est passée à travers, vous avez vu Est-ce que vous avez vu que la balle que je lui ai tiré dans la tête, elle est passée exactement à travers, les gars C'est marrant, ça, non dis moi GG. Oh... Bon... Ben, ta mère non... Les gars, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi cette arme C'est la cooper Elle a l'air de faire trop... mal Les gars C'est... La... Elle a l'air de faire trop mal cette arme. bah ben, elle fait trop mal, c'est officiel les gars, cette arme fait bien trop mal. Tu sais qu'il y a un mec qui vient de me tirer une balle de sniper il y, y a deux secondes ici, et le mec s'est caché Il y a un mec qui est en train de jouer dans le contrebas là What the heck le drone commence en survol. Voilà c'est ça que je voulais savoir Silence de mort et tout. Voilà. Tu sais que je me doutais que quelque chose était en train d'arriver. Je sais pas vous dire comment. L'instinct, l'habitude. Mais je sentais qu'il y avait un petit vicieux qui était en train de m'arriver à fond dessus. Silence de mort à balle et tout. Je viens d'avoir deux kills ou j'en ai eu qu'un Ça me saoule de plus avoir de... En fait, je, je le vois très mal, les gars. Je sais pas s'il traverse, si... Voilà. Ok. okay. Il était pas évident à tuer celui-ci. Ok, on peut pas faire ce move. Ok j'ai réussi à faire un move plutôt chelou Je sais pas comment je l'ai fait Il reste tellement de zones à clear les gars Soit il y a quelqu'un là Soit il y a quelqu'un dans la forêt d'en face Je sais qu'il y a déjà quelqu'un dans ce bâtiment En Soit les possibilités sont quand même larges 4 emails, le lord Ouais je sais c'est une plus de 20 les gars si je win. Oh, c'est très bien joué 20 kills Mais je suis mort Top 3 les gars Je me suis battu comme un démon Je pouvais pas faire mieux Tu l'as emporté avec toi Je l'ai emporté avec moi Tu peux pas lâcher ton boubou quand c'est comme ça Non ça, ça marche plus Tu sais qu'il se fait tirer dessus par un sniper Il le voit pas depuis tout à l'heure hein. Oh là là, oh là là. Oh bah le sniper, je crois qu'il a aucune chance de survie là les gars. Et en plus de ça, le sniper a pas de cover. Et en plus de ça, l'autre il a un arc. Oh là là, oh là là. Mais il est oh là là. Oh non. Oh pas ça, pas comme ça. Oh non. Ah le mec il a tout gardé pour la fin, hein. l'arc, euh, la totale. Il s'allonge en plein milieu, il prend sa ligne. Et c'est gagné Ah oh, c'est moche de voir ça les gars C'est moche de voir ça